Bonjour à tous, je suis enchantée de vous retrouver comme chaque mois, maintenant depuis un an. Nous, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Massou, conseiller stratégique au ministère français de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, qui va se présenter plus amplement lui-même. Je suis vraiment ravie de l'avoir parce qu'il connaît très bien ce, ce sujet, euh, et, euh, et justement, c'était aussi à l'occasion de l'organisation euh, d'un grand événement avec l'ICDE et Open Education Global fin 2018. Où on s'était euh, beaucoup parlé euh, de l'Open Education Leadership Summit, qui, qui était un, un bel événement qui avait permis de fédérer pas mal de communautés d'intérêts. Donc, merci encore Luc d'être joint à nous. Euh, je voulais juste redire qu'il y a un an, les 12 et 13 novembre, on avait organisé euh, la première édition d'Open Education Global francophone. Donc, moi je suis membre d'Open Education global, juste global, qui souvent euh, sont des personnes qui viennent du monde entier mais qui parlent anglais ensemble. Et donc là, par euh, le biais du français, ben, on arrive à, à se parler. Euh, il y avait 38 pays, euh, des connexions de 38 pays différents l'année dernière. Et depuis, à chaque fois, je suis étonnée euh, du nombre de personnes qui viennent de Tunisie, d'Égypte, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, euh, euh, du Canada, de la Suisse, euh, de la Belgique. Voilà. Donc, je suis enchantée, j'ai dû en oublier. Mais euh, ça fait qu'on est, on est vraiment ravis de vous accueillir. Euh, je l'ai su euh, tout simplement par euh, le prestataire de services automatique qui m'a envoyé un, un, un, une petite alerte. On atteint les 1000 abonnés à la lettre. Hein, donc, euh, ces webinaires sont… Voilà, il y a des gens qui continuent à s'intéresser, à s'inscrire. Pour l'instant, ça, ça reste un simple rendez-vous mensuel. Mais euh, on espère bien transformer l'essai, faire quelque chose de plus suivi, plus professionnel, euh, avec plus de contenu écrit bientôt, et justement Luc participe à cette dynamique en ayant euh, euh, instruit avec des collègues, bien sûr, euh, un véritable article scientifique qui permet d'avoir euh, les enjeux pratiques en fait, des ressources éducatives libres, comment on s'en sert dans l'école. Voilà, la transition est assurée. Merci Luc, je te laisse euh, te présenter et nous présenter les résultats de, de ton travail. Merci beaucoup Périne et puis merci à tous pour, euh, pour cette invitation. Effectivement, moi j'avais pu participer euh, dans le cadre atelier, euh, de atelier de, de l'édition du mois d'octobre de, de, de, de OG euh, francophone et puis euh, voilà, je continue évidemment à suivre de très près ce, que, ce, qui, ce qui est fait dans ce réseau et en particulier par rapport à mon, ma mission euh, au, au ministère sur laquelle je vais revenir. Euh, voilà, mais je vais partager donc mon mon diaporama. Euh, Est-ce que c'est bon pour le, le plein écran Férine, tu me confirmes Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà, parfait. Euh, voilà, donc l'objectif, Alors, je, je vais le dire juste après, hein, c'est-à-dire que je vais un peu intervenir avec une double, une double casquette, c'est pour ça que j'ai mis une double signature, c'est un petit peu volontaire, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, sur, ce, sur cette question, j'ai à la fois donc, ce, ce statut d'universitaire, hein, donc euh, dans, dans, dans, pour, quoi, pour mes travaux, je veux dire, je, je travaille sur ces questions. Enfin, en tout cas, ça fait partie des questions que, sur lesquelles je, je travaille, hein, la question des, de l'usage des ressources euh, pédagogiques numériques et donc, dont les REL font, font bien, sûr, euh, bien sûr partie. Euh, donc ça, c'est une première casquette hein, donc, euh, de, de chercheur en, en sciences de l'information et de la communication, euh, en sachant que moi ben, j'ai des travaux qui. Ils sont souvent conjoints avec les sciences de l'éducation et de la formation, qui sont des collègues avec lesquels j'ai l'habitude de, de travailler, et donc j'ai à ce titre récemment euh, euh, publié et, et soutenu donc une, une habilitation dirigée de recherche sur euh, justement une, une proposition de, de critères de, de compréhension finalement de ces questions d'usage ou de non-usage du numérique dans les, dans les pratiques pédagogiques des enseignants du supérieur, hein, donc en particulier, c'est dans le domaine de l'enseignement supérieur qui, qui m'intéresse plus particulièrement. Euh, voilà, donc une, je je l'ai mis dans les références tout à la fin du diaporama si, si, si ça vous intéresse, puisque la, le mémoire est, est disponible en, en accès libre hein, sur, euh, sur l'archive la, ouverte HAL de, de établissement. Euh, et le, donc la deuxième casquette, donc, ce qui fait que je, fais, je ferai le lien justement dans cette présentation, hein, c'est-à-dire que dans, notamment dans cet cette article -là que je vais vous présenter, donc, je m'appuie aussi sur, sur ce rôle de conseiller que j'ai maintenant depuis 5 ans, un euh, dans la 5e année à la DGECIP, euh, donc qui a évolué donc, depuis la, la MIPNES, euh, on s'était d'ailleurs rencontré la première fois avec Périne, hein, parce en fait, On en a fait partie aussi, et puis qui est devenu, euh, donc, enfin, qui a intégré plutôt une, une, une version élargie, on va dire, du, du Collège des conseillers scientifiques, hein, qui a rajouté euh, scientifique et pédagogique, euh, depuis, depuis 2020. Donc là, ça fait un an et demi qu'on est dans cette formule où euh, on, est, euh, on représente notre discipline, mais on a aussi cette, euh, voilà, ce lien avec la formation qui est, qui est très présent dans nos, dans nos missions. Voilà, donc parmi les celles qui me concernent et qui sont en lien avec mon intervention, celles qui concernent le, les, les UNT, donc les universités numériques thématiques, hein, qui, euh, qui sont les, les, les opérateurs qui ont été créés spécifiquement en France pour... Ces questions, mais bien sûr, ce n'est pas les seuls à produire des RV, hein, mais simplement eux ont été créés en tout cas spécifiquement pour ça. Euh, et également une, une, une plateforme nationale sur laquelle je reviendrai également, qui, qui, euh, qui a favorisé la diffusion de, de l'accès en tout cas à des ressources éducatives libres fléchées euh, qu'on a lancées pendant le, juste après le premier confinement, donc pendant la crise sanitaire et un groupe de travail sur l'Open Education qu'on a avec l'Université numérique et, euh, et avec CDE, hein, notamment sur, la zone, sur une partie de la zone afrique, donc, euh, vraiment, qui concerne la francophonie. Voilà. Et puis plusieurs projets qu'on suit dans le cadre de notre mission euh, de conseiller, donc on, tous les gros appels, euh, hybridation, euh, on est chargé de, de faire un suivi qualitatif des projets, euh, donc j ai, j ai, je prendrai comme exemple enfin, sur les trois pistes que je donne à la fin de mon article, et sur lesquelles je vais apporter des compléments, sur papier, pour l'idée d'être totalement redondant, euh, je, je m'appuie sur des projets qu'on qu qu suit dans le cadre de cette, de cette mission. Voilà. Donc, euh, pour, pour commencer, donc, je ferai un certain nombre de constats de, sur la, la, les, les, les usages, euh, sur la, la question des usages des, des ressources éducatives libres. Alors, pour, là, je m'appuie sur deux, deux, deux sources hein, auxquelles j'ai contribué. Enfin, un, un dossier thématique, alors que vous avez peut-être... Euh, repéré déjà, mais qu'on avait publié en octobre euh, 2020 euh, dans la revue euh, Distance et médiation des savoirs, hein, qui est la revue portée par le, en particulier, soutenue par le CNED en France, euh, qui est vraiment tout, tout ce qui est enseignement à distance, hein, et, et, et tout, les, tout ce qui est autour de l'enseignement à distance en tout cas, où on avait posé cette question de la réappropriation euh, des ressources éducatives libres. Euh, donc ça c'est une, euh, une, une première dimension qu'on a... Donc, on a sur laquelle on a publié, donc je vais puiser sur certaines, euh, certains articles qui étaient issus de ce, ce, ce dossier thématique de revue, et puis donc plus récemment, c'est ce qui fait l'objet de, de cette invitation, c'est euh, la publication en septembre d'un texte invité euh, qui, qui a le même titre que, que mon intervention d'aujourd'hui, euh, et dont je vais vous donner donc, un, un aperçu et sur lequel nous pourrons échanger. Voilà, donc les, les, euh, le, le point de départ un petit peu de ce... Euh, de l'article, hein, c'était vraiment de faire un certain nombre de constats euh, sur, euh, sur les, les, les motifs de, de non-usage euh, des, des REL, puisque bon, c'est vrai que on, dans les, les constats qui sont faits dans la littérature, on a quand même plus de constats de, de, de non-usage, en tout cas d'usage limité ou réduit, ou en tout cas pas suffisant, euh, que plutôt des constats d'usage massif. Euh, donc euh, la littérature là-dessus, dans l'introduction du, du dossier euh, qu'on a publié dans, dans la revue, donc on on avait essayé de synthétiser un certain nombre de ces résultats, dont certains co correspondent à, la, à cette dimension didactique sur laquelle je vais insister plus particulièrement. Euh, donc, là, en l'occurrence, euh, euh, on a des difficultés qui sont euh, alors, pointées par rapport à la technologie, hein, aux plateformes, la difficulté de, de repérer euh, ces, ces ressources éducatives libres. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, c'est-à-dire qu'on a euh, un, comment dire, une hétérogénéité dans les qui permettent d'accéder à ces ressources qui, qui moissonnent tous de, de façon plus ou moins différente, pas forcément homogène, euh, avec des, voilà, des métadonnées plus ou moins euh, homogènes également. Euh, et euh, ensuite, la ressource elle-même qui, qui va dire, fonctionner sur des plateformes euh, qui ne sont pas forcément toutes compatibles entre elles, etc. Donc on a des aspects techniques euh, et d'accès à ces ressources qui sont euh, qui font partie euh, vraiment des, des questions assez euh, assez centrale. Euh, on a trois points, alors que j'ai mis en gras euh, volontairement et en, en italique, qui sont euh, typiquement, qui, qui, sur lesquels je vais, je vais détailler un petit peu plus, donc sur la, la chaîne éditoriale, hein, qui, euh, qui concerne justement cet aspect de, de transposition didactique, hein, parce que bon, quand on crée une ressource éducative libre, forcément euh, le concepteur de cette ressource euh, va y inscrire euh, sa, sa, sa, sa vision didactique, hein, de la manière d'enseigner un certain type de, de savoir. Et donc, on, en général, donc, la, la ressource va intégrer des, des choix de médiation, des choix de scénarisation, etc., qui sont prévus par l'auteur en amont, et qui peuvent parfois ne pas convenir, évidemment, au public d'autres enseignants qui, qui voudraient se la réapproprier. Les questions de granularité, j'y reviendrai également, sur la, le, le, ce problème de trop petit, trop gros, pas assez gros, enfin voilà, le problème de la taille. Donc là, dans les pistes que je propose à la fin, je, une, enfin, je je fais une proposition, mais qui est vraiment à quelque chose qui est actuellement expérimenté euh, dans certains projets euh, qu'on qu finance actuellement, euh, et qui va plutôt dans le sens d'une granularité très, euh, très forte, hein, donc des, des contenus extrêmement euh, petits. Et enfin, donc euh, la, la question des, de la contextualisation de ces ressources, hein, qui euh, là encore sont prévues pour un certain usage pédagogique, euh, et cet usage pédagogique est parfois extrêmement... Euh, Fort, enfin en tout cas très, très présent dans la ressource, et fait qu'on a du mal et du coup, à transposer cette ressource dans un autre cadre que celui qui a été conçu, enfin prévu en tout cas au départ, par, par son concepteur. Voilà, donc là aussi, on en revient toujours à l'importance de la place finalement, que le concepteur euh, traduit dans la ressource elle-même. Enfin, sa présence finalement dans la ressource qui se, qui se voit indirectement par un certain nombre de choix qui sont faits dans la conception de la ressource. Voilà. Après, on a d'autres... Euh, d'autres critères qui sont d'autres qui constats qui sont, qui sont faits, euh, donc sur des questions de qualité, euh, très variables des ressources, donc là, on, voilà, le, le fait de, pas, de ne pas avoir systématiquement des, des intermédiaires qui font le tri, justement, en termes de qualité, mais même quand ces intermédiaires existent, hein, c'est le cas des, des universités de numériques thématiques en France, euh, on peut avoir des, des divergences de point de vue, hein, ces intermédiaires euh, s'appuient en général sur des, des conseils scientifiques, ces conseils scientifiques ce sont des pères hein, des enseignants comme nous, qui vont évaluer ces, ces ressources, et évaluer la qualité de ces ressources, mais pour autant euh, comme toute évaluation euh, elle n'est pas forcément partagée par l'ensemble de la communauté euh, des enseignants qui sont, euh, euh, qui sont derrière. Euh, voilà, donc, ce qui, qui induit du coup un, un problème de confiance qu'il peut y avoir dans les, dans les sources ou dans, la, dans cette qualité euh, de, de la ressource. Euh, des raisons qui sont liées euh, simplement à la conception euh, donc là c'est assez proche aussi de choses que j'ai pu euh, observer dans mes travaux sur d'autres parties qui concernent la, la, la vision de son propre métier, la conception de son métier, la façon dont l'enseignant euh, conçoit son rôle, son métier euh, et les valeurs qu'il peut associer à son métier euh, peuvent, peuvent être, être, être également des freins parfois à l'usage de ressources qui ne sont pas produites euh, par, par lui-même hein, et qui fait qu'il ne va pas forcément vouloir utiliser autre chose que son propre matériel pédagogique. Euh, et enfin donc des questions liées aux stratégies institutionnelles des établissements, hein, donc avec des, des portages qui sont plus ou moins euh, en faveur ou en tout cas qui valorisent plus ou moins l'investissement euh, euh, dans, dans, dans l'open. Alors euh, en général, on a un investissement qui est quand même très présent dans l'open science. Euh, je pense que sur le versant scientifique, je pense que c'est à mon avis, ça effectivement plus débat dans les établissements. Euh, par contre, je pense qu'il y a un vrai euh, chemin à faire encore le même investissement du côté de, de l'Open Education. education hein, donc on a certains établissements en France qui, qui le font, mais ils ne, ils ne sont pas forcément voilà, encore très, très nouveaux. Voilà. Autre, autre constat qui était toujours issu d'un de, des articles qui avait été publié dans ce dossier euh, dans la revue France euh, et médiation des savoirs. Euh, donc on était sur des motifs d'usage ou du de non-usage des, des, des ressources éducatives libres. Donc là c'est Hélène Puquer qui est une collègue de l'Open University, hein, qui est enseignante de langue à l'Open University, donc en, en Angleterre, et qui, euh, et qui a évalué. Alors elle s'appuie notamment sur une pyramide que vous connaissez peut-être, hein, qui est la pyramide de Cox et de Trotter, euh, qui est assez récente, hein, qui date de 2017 et que j'ai mis en, en illustration hein, sur la droite, euh, et qui, euh, en fait, voilà, identifie un certain nombre de paliers euh, par lesquels il faut alors qui, qui rejoignent un petit peu justement les, les questions que je viens d'évoquer à l'instant, euh, qui sont des, des paliers qui expliquent, enfin, qui en fait amènent progressivement à la décision d'adopter ou de ne pas adopter justement des, des ressources éducatives. Voilà, donc on a ces paliers qui, euh, on voit qu'on a clairement cette question technique enfin, qui vient qui en premier, hein, qui se pose évidemment avec une intensité euh, différente selon les les contextes géographiques, les politiques d'établissement. Donc c'est bien, par exemple, que si on prend la question du continent africain, on est sur la francophonie, on a des collègues qui sont sur la zone Afrique, c'est un des points qui, évidemment, pour eux, est beaucoup plus sensible que chez nous. Parfois, c'est simplement la question d'accès aux technologies qui freinent l'utilisation de ces technologies. Donc, c est, c est évidemment, ça ressort beaucoup de, de travaux sur le sujet. Euh, mais ensuite, on a également euh, des, des questions, Alors, vous voyez les six étapes, hein, de, de, depuis l'accès jusqu'à la permission, donc euh, euh, le fait de pouvoir euh, utiliser ou créer ces, ces ressources euh, éducatives libres, et le fait que ça entre bien dans la politique euh, institutionnelle, institutionnelle de l'établissement, euh, le fait d'être conscient de leur, de leur existence, hein. on a, je, je vais juste après montrer des les résultats d'une autre enquête qui a été faite en France euh, auprès de français, qui montre qu'il y, y a aussi un problème de méconnaissance encore de l'offre tout simplement de la qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une ressource éducative libre uh, quelles, que, quelles sont, quelles sont uh, leurs définitions précises et, et comment les trouver uh, comment les repérer simplement uh, et évidemment après il faut les sélectionner uh, cette capacité donc de les, après en termes de compétences donc là il y a des référentiels de compétences notamment à un référentiel de compétences que je trouve très, très bien fait, enfin, j'en parlerai aussi juste après, qui fait partie de, de, voilà, de ces ressources qui existent actuellement et qui sont peut-être encore euh, insuffisamment exploitées. Je pense qu'elles pourraient tout à fait trouver une déclinaison dans, dans un certain nombre de programmes de formation. Je pense que, en tout cas pour la, pour la France, je, je pense que ce n'est pas encore le cas, malheureusement, alors que ce, ce référentiel de compétences est vraiment très complet. S'appuie enfin, en plus à une structuration qui est très proche d'autres référentiels qu'on connaît. Et enfin, donc la, la, la, la, la, dire, la pertinence de ces ressources, donc ça c'est un critère évidemment qui revient souvent, c'est-à-dire l'adéquation de la ressource à l'usage que l'enseignant projette d'en faire. Donc ça c'est vraiment un, un point très sensible et qui est le point le, certainement, le plus compliqué à, à gérer en termes notamment de choix, de choix didactiques. Et donc on arrive en, tout, tout en haut de, la, de, de cette pyramide donc à la. Au souhait, à la volonté donc, euh, à la volition comme on dit en, euh, aussi en français d'ailleurs, euh, c'est-à-dire le, le choix d'adopter, euh, en tout cas de s'approprier ces, ces ressources éducatives et qui tiennent compte de, de paramètres personnels, sociaux et institutionnels, hein, et qui, qui sont un peu la somme de tout ce que je viens de, de citer. Voilà donc on a ces questions de, euh, de choix qui, sont, qui se font par étapes. Donc, on voit quand même que passer six étapes c'est pas quelque chose qui se fait forcément de manière spontanée. Et que, Il y a plusieurs niveaux de freins qui, selon les contextes à la fois académiques mais aussi les contextes d'environnement dans lesquels les enseignants chercheurs se trouvent, vont expliquer qu'on a une, une, une appropriation qui est plus ou moins rapide, plus ou moins forte, plus ou moins massive. Voilà. Euh, autre exemple de, de, de ressources que cite également Hélène Pulquer, donc c'est sur l'importance, le fait que les enseignants sont quand même attachés à, à garder une maîtrise sur leurs matériaux pédagogiques, à être propriétaires de ces, ces matériaux, à, à pouvoir y développer leurs propres idées. Donc, il faut absolument qu'il y ait... C'est pour ça qu'on a fait ce choix dans le dossier de, de parler de réappropriation et pas d'appropriation. Il ne s'agit pas juste de s'approprier des ressources faites par d'autres, mais il s'agit aussi de, de se les réapproprier, c'est-à-dire notamment de, de pouvoir... Les, les modifier, ou en tout cas les, les intégrer dans quelque chose de, de plus, une granularité plus, plus faible, enfin, de le, re, de le réintégrer dans un cours, par exemple, et de leur trouver une place dans, un, dans une séquence pédagogique plus large. C'est aussi une question assez, assez sensible, et là, on voit que les critères sont aussi très variables d'un enseignant à un autre. Là, on retrouve l'importance de la qualité, mais aussi simplement la pertinence de la ressource par rapport à aux objectifs que l'enseignant se, se fixe. Et pour finir donc, sur ces constats d'usage de, de, de, des, des ressources, toujours au contexte de l'université, une autre étude que je vous recommande, c'est un rapport de, de recherche hein, qui a été publié par, par quatre collègues euh, en 2017, donc qui, qui a été faite quand même sur 400, euh, presque 450 enseignants-chercheurs euh, hein, qui ont répondu sur 10 universités françaises, donc c'est intéressant parce que ça couvre de plusieurs universités, que ça couvre plusieurs disciplines. Et là, on a dans les résultats significatifs, hein, donc des résultats qui, je pense, là encore, ne vont pas vous, euh, vous surprendre, hein, que, notamment si vous êtes euh, familier de, de, de, de cet usage des, des ressources éducatives libres. C'est-à-dire hein, qu'on a quand même des ressources qui sont essentiellement, enfin, dans les ressources en tout cas, qui sont partagées, parce que leurs questions se posaient sur les ressources pédagogiques numériques au sens large. Hein, donc euh, les REL en faisaient partie, mais n'étaient pas les seules euh, ressources, évidemment, qui pouvaient être évoquées. Euh, donc, on voit que donc, ce qui domine encore très largement, c'est quand même le, le partage des supports de cours euh, et, et des publications scientifiques. Hein, c'est les deux catégories qui, qui émergent euh, en termes de ressources pédagogiques numériques qui sont transmises, échangées avec les étudiants. Euh, le fait que on, on a des... Euh, le fait de partager ces ressources euh, ne fait pas forcément euh, le principe de partager, hein, et donc de les échanger, notamment avec des collègues, des pères, n'est pas forcément une pratique, en tout cas, n'est pas une pratique majoritaire, on va dire. Ça ne représente que la moitié de la, des personnes interrogées qui ont recours à ce partage de ressources avec leurs leur, leur collègues. Donc, on n'est pas dans une culture de, de, de l'open qui est forcément inscrite aussi dans les pratiques professionnelles. Euh, Est-ce euh, que oui. tu pourrais faire attention un peu, toucher ton micro Arène, prêt, prêt, en fait, je suis vraiment prêt. Alors, attends, il y a peut-être ouais, une, question... peut une question de réglage. C'est la les... pièce dans laquelle tu es, mais en tout cas, à chaque fois que tu touches la table, on entend assez fort. Vous entendez assez fort là Ah oui, d'accord. Voilà. Mais merci. Hein. Mais en, mais, mais en termes de, terme de volume, vous m'entendez correctement Oui, le volume est bon mais euh, euh, il faut rester pas trop éloigné du micro et éviter de toucher autour du micro. Parce que là, ça, la réaction est vive. D'accord. Merci, voilà. c'est super intéressant. On, on, en fait, on a envie de bien t'entendre. Très bien. Bon, écoute, je, je vais éviter de toucher mon... mon enfin, je, je pose juste en fait, mes bras sur la table, donc je ne sais pas trop d'où vient le bruit. Et euh, bon. voilà, je, vais, je vais éviter de bouger. <rire> <Et> tu <me rire> Tu dois faire ta partie de aux mains en l'air. C'est ça, voilà. C'est une autre solution, mais il faut juste que je fasse défiler le Voilà, pardon. Je te redonne la parole. Désolé. Non, pas de soucis, mais n'hésite pas à me dire si effectivement. J'ai vu ta SMS, mais j'essaie je, voilà, de bouger au minimum. Euh, voilà, donc sur, le, sur la question du, du, du partage, euh, voilà, donc ce que je disais, c'est que la, la pratique du partage, en fait, hein, effectivement, n'est pas forcément inscrite fortement dans la culture. Euh, des enseignants, des enseignants chercheurs en tout cas qui ont répondu évidemment, il s'agit pas de généraliser les résultats hein, mais ont répondu à cette, à cette enquête euh, la méconnaissance des, des, des licences libres euh, donc ça c'est quelque chose qui, qui ressort euh, fortement euh, et c'est un point évidemment qui est sensible puisque la, la, la propriété intellectuelle est quand même un élément euh, alors, sur lequel là aussi j'en reparlerai tout à la fin sur la piste, hein, notamment la piste euh, du, du co-design, c'est un élément euh, assez central de la d'un choix qui a été fait dans un des projets que je vais citer, euh, qui me semble intéressant. en tout cas. Euh, on a également euh, donc la question de, de l'implication dans la conception, donc ça c'est, euh, bon, je pense que quand, euh, là encore c'est un résultat qui peut se mettre en regard d'autres de résultats qu'on peut avoir dans, dans, dans tout ce qui est participatif, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui consomment, mais on a beaucoup de gens qui produisent, hein, enfin en tout cas qui participent à la conception elle-même, hein, et donc ça peut poser aussi des, des, des problèmes parfois et donc cette méconnaissance de l'offre dont je, je parlais tout à l'heure qui, qui revient quand même là aussi sur le fait que l'offre n'est pas forcément suffisamment, suffisamment connue. Voilà. Enfin donc, pour terminer sur cette partie sur les constats donc là, en termes de réappropriation donc ce que fait Hélène c'est qu'en fait elle propose un, un modèle de, de réappropriation en, en cinq étapes donc, à, par rapport à toute son, son, son enquête qu'elle a, qu a menée sur le, sur le sujet et donc, elle, elle, ces cinq étapes, donc je les ai mis. Hein, de, je les ai repris de son article hein, donc sur la, le fait de s'inspirer de, de, des ressources qui viennent d'autres collègues, euh, sur le fait de se réapproprier ces ressources, donc là, il y a un schéma que j'ai mis sur la droite qui, qui complète la, la dimension de la réappropriation. Donc, en gros, ça revient à essentiellement pouvoir modifier hein, ces ressources et se les personnaliser, finalement, les, pouvoir les, les redesigner, hein, au sens de revoir la conception hein, pouvoir modifier un certain nombre de choix qui sont faits dans ces ressources mais également des, des dimensions qui sont liées à, à la dimension réflexive hein, que ça induit sur, sur les pratiques pédagogiques hein, ça permet aux, aux enseignants de, de pouvoir réfléchir à leurs propres pratiques, c'est-à-dire que le fait d'utiliser les pratiques faites par d'autres hein, les ressources pardon, faites par d'autres hein, pose la question de soi-même comment on enseigne et du coup on entre dans des logiques, dans des dynamiques de développement professionnel euh, qui peuvent aller jusqu'au partage de, de, de ces ressources dans des espaces plus ou moins, ou moins ouverts voilà, donc je passe un peu plus rapidement sur, bon, sur des, des éléments de contexte donc, pour dire simplement qu'on est dans un enjeu euh, international, bon, là on est dans un cadre d'une webinaire sur la francophonie, Et, euh, donc, ben, la francophonie notamment a été euh, est particulièrement euh, concernée par ces, ces actions. Donc là j'ai simplement repris depuis 2016, hein, j'ai pointé cinq actions, je ne vais pas toutes les commenter en détail, mais euh, je pense que euh, certaines d'entre elles vous les connaissez déjà certainement, sinon je mets les liens. vers les ressources dans, dans, dans le support le support faire circuler sans aucun problème évidemment mon diaporama euh, donc le, ce référentiel de compétences donc ce que je disais pendant l'introduction je trouve qu'il est on, on avait, moi je l'avais découvert hein, lors du de l'open education summit à Paris en 2018 je, je trouve, je trouve est vraiment très intéressant il s'appuie sur des, des structures de référentiels telles qu'on peut les avoir dans, notamment dans, ce, dans la, la plateforme Pix enfin, les, certificats internet euh, qui, qui, qui existent dans l'éducation nationale, qui sont en train d'évoluer, mais en tout cas c'est vraiment le peut tout à fait très facilement, surtout avec le guide du formateur qui est très complet, euh, s'approprier facilement ce type de, de référentiel et le de décliner euh, de manière concrète dans des formations. Euh, on le retrouve à l'échelle européenne avec le, le Digital Competence 14 qui comprend une partie, j'ai mis un extrait en bas à gauche sur l'utilisation des ressources euh, numérique avec toujours sa dimension de la sélection, de la modification et de, du partage. Et puis donc on a des initiatives, hein, euh, donc, je reviens sur la francophonie avec l'initiative B9, hein, de bibliothèque qui moissonne très massivement, parce que je crois qu'il y a 14 millions de, de, de ressources actuellement moissonnées par ce portail euh, de, de l'AUF. Hein. Euh, le rapport UNESCO de 2019 donc, là, est vraiment à, à, à échelle internationale avec un certain nombre de, de recommandations qui sont faites plus pour le portage politique, et puis euh, ce groupe de travail qu'on a lancé avec l'université numérique et, et l'ICDE euh, dans la zone sur, euh, francophone euh, d'Afrique francophone et subsaharienne pour euh, justement euh, faire un travail d'accompagnement euh, pour euh, que ces recommandations euh, voilà, trouvent une, une forme concrète hein, dans, les, dans les pratiques. Voilà, alors, pour revenir sur la... Pardon, j'ai tapé la sur la table, euh, sur les, la question de, de, de, ce, de cette tension entre ouverture et didactisation, donc plusieurs, euh, plusieurs points pour un petit peu poser la, le, le débat finalement sur euh, les tensions qui existent. Alors déjà, si je prends l'exemple de la France, là je ne prétends pas évidemment généraliser à d'autres exemples, mais pour le cas de la France, donc on a notamment ces deux portails... De euh, le portail de France Université Numérique sur les MOOC et le portail, les portails qui sont proposés par les, les universités numériques thématiques, déjà dans leur modèle, sont assez différents, euh, en termes notamment de granularité, mais également en termes de positionnement, hein, de choix éditoriaux, euh, qui sont euh, soit liés à la, à la formation diplômante soit plutôt euh, dans une logique de formation qualifiante, euh, sur euh, un usage plutôt de type éducation formelle, académique et éducation euh, non formel, c'est-à-dire qu'il peut se faire hors des cadres de, de, des universités, dans le cadre de, des MOOC, etc. Donc en fait, on ne s'adresse pas forcément exactement au même public. Donc déjà, on a des logiques. Alors, que ce sont des, des opérateurs qui, qui produisent quand même des ressources ouvertes, on hein, est bien sur des ressources qui sont en accès, en accès libre. Et si je prends le cas des UNT, on a également une tentation qui est aussi entre des ressources avec un brin relativement. Standardisé, indexé, réagençable. Euh, c'est la formule du mécano que, que, que un de mes collègues, Laurent Petit, avait identifié dans une analyse des, des, portails, enfin, des catalogues des UNT, en 2009. Et puis la chaîne éditoriale qui propose quelque chose de beaucoup plus structuré, enfin, des ressources éducatives libres, où l'approche une, une, didactique, notamment, est beaucoup plus présente. Hein, C'est-à-dire que la, la ressource est scénarisée, elle, est, elle, est, euh, elle, y a une, elle inclut la médiation, c'est enfin, une ressource beaucoup plus euh, globale. Plus, plus difficile à modifier et hein, qui du coup s'adresse plus à des étudiants alors que l'autre est potentiellement plutôt quelque chose qui peut servir à un enseignant qui va la réinvestir dans son voilà Des logiques déjà qui, sur lesquelles il n'y a pas eu de, de choix radical qui a été fait et on le retrouve euh, si on prend l'exemple de, de la plateforme qu'on a lancée euh, juste après le premier confinement donc c'était en juin 2020. Euh, on a lancé une plateforme nationale avec justement Funbook et avec les, les UNT qui avait pour objectif de d'aider les établissements, enfin, en tout cas, enfin pas les établissements, mais les enseignants, euh, à, à repérer plus facilement des ressources utiles, puisque tout le monde devait basculer dans l'enseignement à distance, hein, de manière massive. Voilà. Donc on avait ce problème de, voilà, il fallait aller très vite, il fallait produire, alors d'ailleurs ça, ça, ça a donné de l'enseignement à distance parfois de mauvaise qualité, mais, mais pour autant les enseignants devaient produire beaucoup de, de, de ressources numériques, en un délai très court, L'idée c'était de leur dire, on a, il y a des catalogues déjà de ressources existantes, on va vous aider simplement à les, les repérer facilement. Donc on a créé ce portail qui, qui fonctionne par domaine de formation et par mention de, de, de formation nationale. Donc, L'idée c'était de repartir, Donc là vous avez l'exemple à droite d'une licence de psychologie. Donc là c'est les intitulés que vous avez dans la, la première colonne correspondent vraiment à des intitulés qui sont dans les maquettes de, de ces licences de psychologie. Donc on retrouve dans la majeure partie euh, des licences de psychologie en, en, dans les universités françaises. Et donc là, c'est au niveau L2, donc cette deuxième année. Et donc, l'idée, c'était de, de, de proposer des ressources qui sont listées euh, en, en vert et de spécifier, justement, leur Enfin, c'est Typiquement, ça revient à, à, aux deux modèles que je citais juste avant. Hein, C'est-à-dire que soit on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'un grain, qui va être facilement euh, un élément de cours qui va être facilement... Euh, réutilisable, réappropriable en cas d'une séquence plus, plus large, ou alors on est dans quelque chose de beaucoup plus complet pour, pour l'étudiant et pour l'enseignant également. Donc du coup, qui est moins facile, évidemment, à, à intégrer dans un cours, parce que ça, ça, c'est un cours en, en soi. Voilà, donc là vous avez des exemples de granularité différentes, hein, selon les ressources qui sont fléchées, et vous avez une estimation du temps pour l'étudiant, alors c'est le temps pour l'étudiant, L'utilisation de cette ressource, c'était donner simplement un ordre d'idée du temps que ça prenait pour utiliser cette ressource du côté de, de, de l'apprenant. Voilà, donc en fait, toutes ces ressources sont cliquables, donc en fait, quand vous cliquez sur le lien sur le nom de la ressource, vous avez accès directement la, au site web qui, qui, qui l'héberge. L'idée, c'est vraiment de, de gagner le maximum de temps à partir des maquettes de diplômes. Voilà, donc ça, c'est un choix qui a été fait dans le cadre de du confinement, et, enfin, du post-confinement, euh, enfin, post mais le confinement a euh, réapparu plus tard, et euh, on voit bien que le choix n'a pas été fait entre euh, justement cette question de taille de ressources. Voilà. Alors, si on, si on essaie de voir de manière un peu plus large euh, quels sont les leviers, finalement, qui existent en termes de didactisation euh, des, des REL, enfin, à quel niveau finalement cette, cette, cette choix didactique opère, euh, là, ce que je propose, hein, ce, que je, enfin, ce que je vous propose, en tout cas, c'est ce que j'ai mis dans l'article de manière assez synthétique, qui pas formaliser comme ça sous forme de tableau, mais c'est de reprendre un petit peu la, les, les composantes de la forme scolaire. Parce que finalement, quand on prend la, les composantes de la forme scolaire, on peut voir assez facilement le, où, où le numérique, à quel niveau il va impacter sur cette forme scolaire entre guillemets traditionnelle, et qu'est-ce qui se passe quand on, on intègre du numérique dans cette forme scolaire. Alors, donc, ce que vous avez sur la gauche, hein, c'est la définition de la forme scolaire. Hein, c'est une définition, hein, c'est celle de Pérénum, on pourrait en prendre une autre, mais elle est en huit caractéristiques, et on voit que sur ces huit caractéristiques, donc, il y en a trois qui concernent la dimension didactique. C'est-à-dire qu'il y a le contrat didactique, hein, c'est-à-dire la, la répartition des rôles finalement entre le formateur et l'apprenant, hein, entre l'enseignant et, et l'élève, hein, si on les avec l'école, et puis comme l'université, entre l'étudiant et, et l'enseignant. Euh, on a un de, une deuxième niveau qui est celui de la transposition didactique, donc... Euh, le, le choix de, enfin, de sélectionner un certain nombre de savoirs et la manière dont on va les présenter et on va les, les reformuler les, les scénariser, etc. Donc là c'est typiquement quelque chose qui est au cœur de la conception des REL et puis la question du temps hein, sur le fait qu'on n'est pas obligé de fonctionner dans un espace temps classique de l'école euh, dans les murs avec le, le temps de travail qui sont prévus par l'école mais qu'on peut aller bien au-delà et casser un petit peu cette, cette, cette logique temporelle Permettre d'accéder justement à ces ressources en dehors du temps scolaire prévu par l'institution elle-même. Voilà. Et donc à partir de ce levier, donc, ce que j'ai fait, c'est là-dessus que je conclue dans mon, dans mon article, et c'est là que je vais apporter des éléments euh, complémentaires. J'ai pris euh, trois, trois pistes enfin, qui sont issues, de pour les deux premières en tout cas, de, de projets qui sont financés actuellement sur des fonds publics, euh, les, enfin, liés à des appels à projets euh, en grande partie. Euh, qui sont des appels à projets orientés sur l'hybridation des formations. Et donc, donc là, c'est en cas plutôt de mes activités de suivi en tant que conseiller, j'ai repéré des, des, des choix qui sont faits par des équipes de projets lauréats qui m'ont paru intéressantes pour, pour justement régler, enfin pas régler, mais en tout cas avoir des pistes d'évolution de, de, de, concernant la. pas par rapport aux autres, mais en tout cas pour atténuer ces tous ces freins que, que j'ai pu citer en, au début par rapport à l'usage des de ressources éducatives et en particulier de cette, de cette notion de didactique. Donc le premier, la première piste hein, que, que je formule, mais encore une fois c'est une, une, une proposition, c'est pas, quel, pas quelque chose qui est consolidé par des travaux scientifiques, c'est quelque chose qui fait partie de, là, vraiment de pratiques qui sont en cours, on va voir si ça marche ou pas, hein, pas encore, je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner, mais ça, ça me semble en tout cas intéressant, c'est celui de, de Généraliser plus, plus, plus fortement la co-conception de, de ressources éducatives C'est-à-dire d'éviter l'isolement en fait, du concepteur dans, dans, dans la phase de conception pour dire bon, voilà, on, va, on va créer des ressources, mais on va sortir un petit peu de la ressource qui est trop contextualisée par rapport à un enseignant qui finalement a un besoin spécifique et qui va avoir des choix didactiques assez, assez forts. On va, on va se mettre en groupe d'auteurs de, de, de, de travail et on va prévoir un, un dispositif qui, euh, qui ne retient que le mode de conception. Donc là, c'est l'exemple qui a été retenu dans le projet SHIFT, hein, qui est un projet euh, en, en STAPS, euh, qui est le de nos appels à projet, qui regroupe 12 universités euh, sur euh, une, une flexibilisation, en gros, des licences de STAPS, donc même du sport. Euh, et pour ça, donc, grâce au projet, donc, il faut euh, mettre un système en fait, qui va agir sur trois niveaux de motivation pour euh, inciter les enseignants qui interviennent dans ces licences sur 12 établissements à travailler ensemble, c'est-à-dire à faire des ressources ensemble, qu'ils soient d'ailleurs inter-établissements. Donc, il va notamment euh, organiser ce qu'il qu appelle des conférences de consensus. C'est ce que vous avez en bas à droite. Hein, donc, une conférence de consensus, en gros, ça revient à, à faire une séance de travail collective autour de ressources pédagogiques ouvertes. Hein, revenir mais bien sur des ressources ouvertes, hein, qui sont euh, notamment en licence euh, Creative Commons, et qui soient simplement issues d'une concertation entre pairs, et qui soient donc, euh, qui font quelque part, pas, pas l'unanimité, mais qui en tout cas, euh, une, sont approuvés par un collectif. Voilà. Donc là, vous voyez un exemple hein, de l'appel à ces conférences de consensus qui est en cours en ce moment euh, par les porteurs du projet. Donc là, euh, dans un des domaines de la licence qui concerne les sciences du sport, on a donc différents sous-champs et là, ils demandent à des enseignants concernés donc, par ces, qui interviennent dans ces licences de s'inscrire dans ces conférences de consensus, qui vont être des sortes de groupe de travail qui vont permettre ce travail collectif. Donc ça, c'est un premier point. C'est l'organisation de, de, de, de conférences de consensus de manière systématique, de toute la production des, des RER qui seront faites dans ce projet, d'associer les sociétés savantes, c'est-à-dire de toutes les sociétés savantes par discipline, donc il y en a dans tous les domaines disciplinaires, en général, dans les sociétés qui représentent une discipline et qui font un petit peu référence, on va dire, par rapport à, on va dire, aux connaissances, aux savoirs qui sont liés à cette discipline. Donc, donc là, elles sont associées au processus pour aussi donner un petit peu leur, leur validation sur la qualité justement de ces ressources en disant oui c'est bien effectivement ce qui correspond au savoir, dire, reconnu dans, dans, dans le domaine. Voilà, et on va ensuite, donc il y a deux autres niveaux de motivation, c'est le fait d'obliger la signature collective en pratique commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signature individuelle de la ressource, la ressource est forcément co-signée à plusieurs. Donc là, il y a une idée que je trouvais très, très intéressante, cest dire de dire on, on fait comme l'open science, c'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose que quand on co-publie un article scientifique, là, on fait de la co-publication de ressources éducatives. Voilà, mais sur le principe de la co-publication systématique. Donc, on refuse toute signature individuelle et tout projet individuel. C'est forcément une signature collective et une signature qui est en licence ouverte. Et enfin, alors évidemment, c'est là que le bas, le bas blesse, quand on généralise ce type de pratique, c'est que bien sûr, il y, a, il y a un volet financier qui est aussi une, une carotte, évidemment, qui est possible parce qu'il y a un financement dans ce projet. Après, toute la question, c'est une, une fois que le financement s'arrête, comment on continue à, à valoriser financièrement cet investissement. Donc ça, c'est un exemple de ressource qui a été produite dans le cadre de, de, de, de, de ce projet, enfin, qui est une, une ressource en physiologie, hein, peu importe, hein, mais vous voyez que là, vous avez un, un, un contributeur principal. Alors, je, je vous ai mis les trois niveaux de contribution possibles sur la manière dont il structure en fait, la, la, la contribution des les différents intervenants. Donc, en gros, il propose aux enseignants qui vont participer à ces conférences de consensus d'être soit coordinateur, soit concepteur, soit contributeur c'est des niveaux d'intervention, selon ce que chacun veut faire. Donc, un contributeur, c'est celui qui accepte simplement de partager ses matériaux pédagogiques, euh, numériques, hein, qui dit ben, « voilà, moi j'ai fait plusieurs quiz, j'ai fait plusieurs diaporamas, plusieurs euh, capsules vidéo, je, je les mets dans le pot. » commun. Euh, les concepteurs, c'est ceux qui vont faire la ressource commune, qui vont créer ce cours mutualisé, hein, qui vont créer cette ressource euh, partagée à plusieurs. Et enfin, le coordinateur, c'est celui qui vérifie, enfin, qui va coordonner la, la conférence de consensus, qui va l'animer, qui fait le lien avec la, les sociétés savantes et qui va vérifier l'alignement pédagogique par rapport à la maquette du diplôme. C'est pour éviter, évidemment, qu'il qu y ait des redondances et que ça ait une cohérence euh, dans ce qu'on peut appeler une approche programme, finalement, hein, pour vérifier que ça, ça, ça s'intègre bien dans la maquette du, du diplôme. Donc, du coup, on est sur, euh, voilà, sur une production qui est systématiquement collective, partagée à plusieurs. Voilà. Donc ça c'est un, une première piste que je trouvais euh, intéressante hein, pour ce, euh, par rapport à, ce, à ce, cette question des, de comment euh, faire, finalement favoriser l'appropriation en supposant que parce que ça a été fait collectivement, on aura une appropriation qui est potentiellement meilleure parce qu'il y a un collectif derrière et que c'est plus représentatif d'une communauté, d'une voilà, donc ça c'est la première piste. Alors La deuxième piste, c'est un autre projet qui est aussi l'horaire d'un appel récent en 2020 euh, sur l'hybridation des formations. On euh, est sur la question des micro contenus. Alors les micro contenus, qu'est-ce que c'est Alors là, c'est un projet qui est porté par les UNT. Euh, donc, elles ont fait une proposition de, de, de définition. Alors là, je vous ai mis l'extrait, alors c'est un peu long, mais euh, vous le retrouverez sur le, le, le lien que je vous ai mis dans le, dans le, dans le programme là, sur le mot OpenSheet. C'est-à-dire qu'ils ont créé un guide de l'auteur qui reprend justement qu'est-ce que c'est qu'un micro -conclus. Donc vous avez une définition un peu synthétique sur le cadre à droite. Donc l'idée en gros, c'est de, de faire une ressource pédagogique qui soit, avec une, qui soit de, de, de petite taille, euh, qui, euh, qui corresponde à une unité pédagogique, à une notion de cours, euh, donc qui ne dépasse pas la notion de cours, qui soit la plus décontextualisée possible, pour que justement elle puisse plus facilement se recontextualiser dans, dans différents euh, cadres ou de fonctions, différents contextes, euh, et qu'elles puissent potentiellement être assemblées à d'autres micro contenus qui, euh, mis bout à bout, euh, permettent de construire un cours comme une séquence pédagogique plus, plus large. Voilà, donc l'idée c'est de, de faire le choix du micro hein, et pas du micro. Du micro. Euh, et vous voyez, toutes les, là c'est le cahier des charges hein, qui a été proposée à, à tous les contributeurs de ce projet, donc ils sont là aussi des universités hein, qui, qui ont contribué à, à produire ces ces micro donc euh, vous avez donc une, une dizaine d'items hein, qui disent bon, il voilà, faut que euh, ce soit autour d'une notion, ça ne dépasse pas une notion, l'idée ce n'est pas de faire plusieurs notions, parce que des fois on n'a besoin que d'un, d'une un, notion bien précise et, euh, et pas forcément de la totalité des notions autour d'une thématique euh, scientifique par exemple. Euh, la durée aussi en termes de temps apprenant, donc tout à l'heure dans Fun ressources si vous vous rappelez, il y avait une estimation du temps apprenant par rapport aux ressources éducatives qui étaient fléchées, et dans le portail Fun ressources bon, Là l'idée c'est que ce soit un temps apprenant qui soit relativement limité. Donc là encore, plus on est dans le micro, plus on est sur des activités courtes. Donc ça inclut bien des ressources qui peuvent être des activités d'apprentissage, ce n'est pas uniquement du cours, ça peut être aussi des, des, des quiz, des, des enfin, diverses activités, Mais, en se disant que la durée ne doit pas dépasser 30 minutes pour l'apprenant. Voilà, ça permet, là encore, de faire plus facilement de l'assemblage derrière. Euh, voilà, donc après, bon, vous voyez les, les prérequis. Hein. Alors, il y a des prérequis, bien sûr, pédagogiques, euh, en termes de format. Et puis, il y a des prérequis aussi en termes techniques, hein, euh, donc, qui sont plutôt la, la question, euh, évidemment, des, de l'ouverture de la, la ressource, et du choix de, de formats qui sont standards. Hein. Donc, les formats standards, c'est notamment, alors là, le, le format qui est quand même retenu particulièrement par, euh, par ce projet, c'est le format H5P. C'est un format qui est beaucoup euh, en vogue dans, dans, le, dans les formats ouverts parce que il est compatible avec Moodle, par exemple. Moodle. Il s'intègre parfaitement dans Moodle. Il est compatible avec les standards du web. Il, se, il est, euh, est responsive. Enfin, voilà. enfin, on, on a comme ça des, des, une standardisation qui permet plus facilement l'intégration. Parce que, bien sûr, après, il y a une étape, hein, évidemment, c'est d'intégrer ces micro-contenus euh, dans, des, dans des LMS qui ne sont pas toujours forcément homogènes. Moodle est très présent, mais il n'y a que Moodle non plus. Et puis, euh, il y a parfois des contraintes euh, spécifiques à certains... environnements euh, numériques des, mérites, des Voilà, donc tout ça, c'est l'objectif, c'est d'éviter ce qui se passe dans les MOOC. Hein, donc, typiquement, dans les MOOC, euh, il y a les, les travaux de Mathieu Cizel sont assez intéressants sur la question des MOOC. Hein, il parle euh, de, de l'éclectisme didactique. Les MOOC, euh, le cléclatisme didactique, c'est qu'en général, quand on fait un MOOC, bon, c'est un MOOC qui est souvent fait à, à plusieurs, c'est rare qu'un MOOC soit fait par un seul enseignant, mais euh, chacun va mettre son, ses choix didactiques dans euh, chaque partie qu'il qu va assumer. On a souvent comme ça une, une hétérogénéité des choix didactiques, même au sein d'un MOOC qui pourtant peut être euh, a priori une ressource, euh, c'est déjà une ressource collective qui, qui peut être plus ou moins concertée, mais on a quand même toujours cette forme d'éclectisme qui est, est présente. Là, l'avantage, c'est qu'on en créant ces micro-contenus décontextualisés, on essaye de limiter un petit peu la présence de ces choix dans, dans la ressource énergétique. Voilà, donc là, c'est deux exemples hein, de, sur deux projets, l'un en, en, en ingénierie et l'autre en, aé en aéronautique, hein, qui sont 5 p Donc là, à gauche, c'est hein, des quiz, des, des quiz qui sont euh, très euh, modulaires, hein, avec des densités d'interactivité de, et puis... Qui sont réduites. Et à droite, c'est une ressource vidéo interactive hein, qui, euh, qui comprend des animations hein, donc sur le fonctionnement d'un avion avec des, un petit quiz qui est juste en dessous. Donc là, tout ça est en format h Donc, c'est deux exemples qui sont actuellement euh, développés par les, les partenaires de ce projet. Voilà. Et pour terminer, donc, une, la dernière piste euh, qui est sur le, la, la question de, de la médiation, euh, des caractéristiques de la médiation documentaire euh, numérique. Alors là, je reviens sur, sur une source qui est un peu plus... Euh, scientifique, euh, enfin, en tout cas qui a une, une, une origine hein, d'arrentage scientifique. J'ai hein, un collègue, Manuel Zaclade, de, de, de, qui, qui a travaillé justement sur la question du statut des documents numériques. Donc, on peut considérer qu'une euh, ressource éducative libre, c'est un, un document numérique, hein, c'est bien, bien le statut du document. Mais la question, c'est comment actuellement ces, ces REL sont, sont, se positionnent par rapport aux les différentes possibilités qui sont offertes par la médiation numérique, par le numérique. Donc là, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une typologie hein, qui est, que vous voyez juste en tableau, en cinq, en cinq types de médiation documentaire, euh, qui, qui, qui va de la, on va dire de la plus linéaire et la plus fermée, on va dire, à, la, à celle qui est la plus riche, euh, la plus enrichie et, euh, et la plus interactive. Euh, voilà. Donc on a, euh, alors, ce qui se passe hein, quand même. Alors là encore, c'est mon point de vue sur, le, sur la question, mais je pense que c'est euh, enfin, ça, ça serait intéressant de discuter justement avec vous, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de ressources éducatives qui s'inscrivent sont, qui sont, dans la médiation dite diffusionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans une logique quand même de, de, de diffusion, de, de, de, de transmission, en tout cas de, de savoir par l'enseignant, donc on est plutôt dans, un, dans le paradigme de l'enseignement, hein, c'est-à-dire qu'on donne ça pour que l'enseignant puisse enseigner sur une matière, euh, et de, toutes les ressources qui, sont tournés autour de la, la transmission des savoirs, euh, donc plutôt dans, dans une logique de, de transmissible de diffusion. Euh, qui, euh, voilà, ça fait partie de quand même de, de, de, de toutes ces ressources qu'on a, qui sont des, notamment toutes ces capsules vidéo, de, tous ces cours filmés, ces, euh, ces, ces séquences que vous peut retrouver, qui sont de diaporamas commentés ou en screencast. Enfin, on a quand même quand même pas mal de, de, de ressources qui sont quand même sur ce format-là, hein, où c'est enseignants qui, euh, qui quand même parlent et transmet donc, un, un certain savoir euh, scientifique. Euh, là où c'est lui ce qu'il dit, en gros, c'est qu'il y a d'autres niveaux qui sont évidemment possibles, qui vont de la médiation rédactionnelle, donc là on va plus être dans l'écriture, dans des ouais, dispositifs qui vont plutôt mettre en avant l'écriture, euh, la contribution, euh, et puis ensuite, donc, on peut aller jusqu'à la, la médiation attentionnelle, alors là c'est plus la question de, de capter l'attention par des likes, des j'aime, des commentaires, enfin, tout ce qui permet de taguer Donner, euh, euh, voilà, de dire, euh, ça a euh, voilà, de euh, sur des échelles, enfin, tout ce qui est plutôt dans la logique des réseaux sociaux. Euh, et enfin, la médiation média, qui est vraiment l'écriture euh, véritablement interactive, mais qui peut se faire aussi sur plusieurs euh, supports numériques différents, voilà, qui peuvent être cross-média, euh, et qui, euh, voilà, qui est la plus enrichie, on va dire, euh, dans, dans le Donc là, moi, disons que là, ce que je trouvais intéressant, c'était de dire, Déplaçons un petit peu le curseur, hein, qui actuellement est peut-être un peu trop sur la médiation diffusionnelle dans les ressources éducatives, et, et donnons plutôt priorité à ce qui est orienté sur la médiation rédactionnelle et contributive, c'est-à-dire ce qui finalement va plus dans la logique d'une pédagogie active. Donc là, l'exemple que je donne à droite, hein, c'est un... un projet euh, qui a été redouté, là encore dans le cadre d'appel à un projet euh, lancé par le ministère, mais qui était sur euh, un... une plateforme d'écriture scientifique collaborative qui correspond un petit peu à un besoin qui est dans, dans les, les, les TD de sciences, hein, notamment tous les TP qui sont organisés, les, les travaux pratiques qui sont organisés dans les, les filières de sciences, où les étudiants ont à rédiger des rapports d'expérience. Et où, voilà, là, c'est typiquement un exemple de plateforme qui leur permet d'écrire, de modéliser, de concevoir même des expériences, de collaborer à distance entre eux, et qui permet simplement à l'enseignant, lui, de, de cadrer l'activité, de la paramétrer, de la suivre, de pouvoir rétroagir mais qui va quand même laisser beaucoup de place, surtout à l'apprenant. Voilà, donc là on est typiquement dans de la médiation rédactionnelle, un hein, une ressource ressources libre, hein, qui est un outil open source, hein, qui peut être euh, intégré dans Moodle, enfin, voilà, qui, qui a été fait vraiment, que vous trouverez sur le lien que j'ai mis dans, le, dans la présentation, et qui est davantage orienté sur cette dimension de la rédaction et de la contribution. Voilà, donc c'était une, une troisième piste qui me semblait euh, intéressante à, à discuter, et donc ça m'intéresse évidemment. D'en échanger avec vous. Euh, voilà, donc je, je vous ai mis en fin donc, les, les références euh, bibliographiques hein, pour que puisse évidemment euh, retrouver, euh, enfin, vous puissiez retrouver en tout cas toutes les, les références que j'ai citées sont, sont reprises à la fin du diaporama. Euh, J'enverrai le diaporama à péril pour qu'on puisse euh, le mettre à disposition, mais sinon je crois que c'est. Euh, une captation mais, de toute façon, si je ne me trompe pas. Bien, merci une fois Luc, euh, c'était vraiment très très très intéressant et, et riche, j'espère que c'est ce mm -hmm. sous le sensratif commons, plus. Et est-ce qu'en effet il y, y a beaucoup de discussions et des questions. Alors euh, les discussions, ben, si tu veux... Euh, Toujours la même chose, enfin, est un peu Donc finalement, on passe par des questions. Il y a un anglais spécial pour les questions. Donc si vous avez d'autres questions, les gens, <rire> venez les mettre dans l'onglet questions. Il y en a pas mal. Donc Abdelmalek des Boob, demande s'il y a un moyen juridique protégeant ces ressources à leur plateforme. On qu aujourd'hui que les Boobs sont devenus un parti payant, ce n'était pas le cas au début. Alors il y a deux questions. Il y a un moyen de protéger ces ressources à leur plateforme. Et avec la question peut-être de de, du fait qu'elles sont reprises et exploitées commercialement par la suite. Et Alors là, je suis peut-être moins expert sur la, la partie juridique, hein, sur ce volet-là. Euh, mais c'est pour protéger la, la ressource éducative libre elle-même, hein, c'est ça hein, c est, c est oui je, je pense que c'est aussi pour euh, la protéger des réutilisations un peu frauduleuses finalement parce que en euh, plus ils deviennent payant mais si tu veux je peux, euh, je peux, je peux te répondre en quelques mots voilà c'est ça en fait chaque euh, pays a son propre droit et euh, est-ce que tu pourrais couper ton micro juste le, le temps de oui il y a ce petit bruit là qui vient ouais. euh, donc euh, les licences, chaque pays a son droit d'auteur, qui, qui protège par défaut les, licences, les, les cours et les contenus pédagogiques, ce qui fait que finalement, euh, on, on ne peut pas les utiliser par défaut dans les pays de droit un peu romain, civil euh, à la française, mais c'est également le cas euh, même dans les régimes de droit anglo-saxon. Et c'est pour ça qu'il y a une, une personne, un juriste d'Harvard, hein, qui a initié l'idée qu'on euh, ne pouvait pas rester à l'ère de l'écrit euh, classique et de la signature d'une convention de licence pour autoriser certains usages, mais qu'il fallait qu'on voit dans la ressource, qu'on qu voit une icône et que ça devienne un nouveau langage, hein, c'est une nouvelle culture numérique à acquérir, de ce qu'on pouvait faire avec le document qu'on était en train de lire. Et les licences Creative Commons, donc, déclinent. Euh, bah, déjà, il faut me citer. Hein. L'auteur va être reconnu, il a travaillé, euh, il offre euh, son contenu. Mais en le faisant savoir, il permet la réutilisation, parce que par défaut, euh, les contenus sont réservés euh, euh, aux personnes. Et ensuite, sur la question précise, puisque là, je ne vais pas rentrer dans une description des licences Creative Commons, euh, oui, il faudrait assurer une espèce de curation qui concernerait non seulement la mise à jour, mais aussi les réutilisations, pour vérifier que euh, quand on a mis une licence Creative Commons, c'est euh, euh, non commercial, et euh, eh bien, elle ne soit pas utilisée à des fins commerciales en se faisant, entre guillemets, de, de l'argent, la, enfin, de, de, un bénéfice sur le dos des enseignants qui ont décidé d'ouvrir leurs ressources. C'est un frein énorme pour beaucoup de gens hein, pour ouvrir leurs ressources. Personnellement, euh, ça dépend dans quelle démarche on le fait. Euh, il faudrait presque des licences dégradées où on dise puisque ce n'est jamais des interdictions, en vérité, c'est une façon d'exprimer ce qu'on voudrait que la prochaine personne fasse. Donc, en fait, il faudrait presque exprimer à côté de la licence quelque chose du type tout, « tout est autorisé, mais euh, si vous voulez me recontacter pour des utilisations commerciales, c'est possible ». Et le problème, c'est souvent qu'il n'y a pas de modèle pour une réutilisation commerciale. C'est-à-dire que bah, si je prends le cas de la France… C'est très difficile d'avoir une espèce de cadre qui dise eh « ben, ça sera 5-10% de votre bénéfice », comme c'est le cas dans les maisons d'édition. Et en l'absence de modèle parce que ce sont des ressources éducatives libres et que ça semble incompatible avec un modèle économique, eh ben, on n'avance pas très vite sur le sujet. Donc, euh, s'il si, y a encore des MOOC qui sont gratuits, il y en a d'autres, c'est juste de l'éducation de en ligne et à distance, Payante et puis, et puis voilà. Mais il n'y a, a pas de façon parfaite de protéger les ressources éducatives libres si ce n'est de les cacher et non de se Et après, il, y a, il y a, sur le cas de la France, en tout cas, bon, c'est vrai que les, les créatives communs dont tu viens de parler, c'est effectivement un modèle qui est retenu quand même majoritairement. Et il y a toujours l'usage non commercial qui faire partie de, justement des déclinaisons, euh, mais il y a toujours le problème du droit français qui, euh, si je ne me trompe pas, prend le dessus de toute façon sur, sur, sur, sur ces licences qui sont d'inspiration euh, américaine. Donc, on a aussi ce problème de, de la, des différentes couches juridiques qui selon qui les pays qui vont plus ou moins euh, prendre le dessus sur ces, ces Creative Commons qui sont, on va dire, la, euh, ce qui fait en, en tout cas la communauté au sein des ORL. Je pense que c'est ça qui est beaucoup, beaucoup partagé. Mais après, il y a toujours les droits, les droits locaux qui, qui, qui, qui il n'y a pas une réponse unitaire selon les pays. Alors tu l'as fait. Moi j'ai été juriste. Je pense que le moment on pouvons mettre en décrivant les Creative Commons que ça puisse exister. Et en vérité, Internet est international. Et c'est donc effectivement une question qui... Bah, Au-delà du droit euh, sur les 2 milliards de licences Creative Commons existantes, que ce soit la totalité, l'intégralité de ce qui est diffusé dans Wikipédia, c'est autant de contenus qui sont déjà sous licence Creative Commons. Donc il n'y a, a pas beaucoup d'enjeux parce que, comme je dis, on parle souvent de risque. Or là, euh, on a rarement vu des procès parce qu'à partir du moment où on diffuse sur Internet, on sait bien qu'il y a ce risque-là. Donc il faut en prendre son parti. Et l'exprimer dans une licence Creative Commons, je dirais que c'est un début de preuve. Hein, ce n'est pas du droit français classique, parce que sinon, il faudrait faire. Pour chaque personne qui lit sur Internet, il faudrait faire une licence. Hein, donc, euh, mais, ouais. mais là où c'est la question peut être. Enfin, et intéressant aussi, c'est que enfin, c'est quand même typiquement quelque chose dans les. Et moi, je le vois avec les porteurs de projets que j'ai cité notamment, qui, qui maintenant cherchent à trouver des enseignants qui vont se montrer à participer à cette dynamique. Parce qu'après, c'est facile de, de présenter ce, ce, ce schéma. Et, arriver à convaincre des collègues d'y entrer, euh, ben un des freins c'est celui-là. Hein, c'est typiquement le frein de la protection. Et ce qui le sur, surprend, un, un des deux porteurs en tout cas avec qui j'ai échangé là-dessus, c'est vraiment dire, et comment ça se fait que quand on est dans le cadre de l'open science, ça ne pose pas de problème. De, de, de, de, on se dit, ben, on a intérêt à ce que nos articles scientifiques circulent, et euh, finalement c'est plus c'est libre, mieux c'est. l'arrière, si c'est repris, ben, tant mieux. Hein, moi je prends l'exemple de l'AEF, hein, l'article que j'ai publié, Alcic a été repris par l'UEF, l'UEF ne m'a rien demandé, moi j'étais content évidemment, que ça se fasse parce que je sais que l'UEF va toucher un autre public qui n'est pas forcément celui de la revue Alcic qui est quand même très, très axée sur les, les enseignements de langue. Euh, voilà. Mais pour autant, pourquoi ce qui fonctionne et ce qui est accepté culturellement dans les... les science, dans le domaine scientifique, pourquoi dès qu'on est dans la pédagogie, on a cette espèce de, de, de réflexe de dire c'est ma propriété, je ne veux pas forcément la partager à tout le monde, j'ai peur qu'elle soit reprise ou qu qu'on l'exploite à, à, à mon insu, etc. Enfin, là, il y a une question quand même, de on voit bien qu'il y a toujours cette séparation très forte, très faite entre la, la partie enseignement et la partie recherche, et puis pour l'instant, euh, il voilà, y a un chemin encore à faire pour se dire bah, même si au pire, ma ressource, elle est réexploitée, sans que je le sache et pire, il y a un usage commercial qui en est fait. Mais jusqu'où je me dis, bon, est-ce que c'est -ce est grave, enfin, si un, notamment si j'ai un statut d'enseignant euh, du, du public, hein, enfin du, du public, bon, Voilà, ça c'est ouais, une comme question. Euh, comme tu dis, euh, euh, je, je pense qu'il y a un chemin à faire. Hein, parce que, je je l'avais constaté à l'époque, euh, j'étais au état général des UNT. Euh, de l'aveu des enseignants qui avaient publié euh, en licence ouverte des contenus par ailleurs offerts en librairie, c'est que les ventes n'avaient absolument pas chuté, voire été euh, meilleures. Quoi. Euh, parce que euh, on les fait mieux connaître, euh, il y a un moment où tout le en ligne, et puis aussi la version papier. Et donc finalement, les deux n'étaient pas du tout antinomiques. et c'est ça, c'est qu quand même, ouvrage pédagogique est souvent source de. D'un petit complément de revenu euh, pas, qui qui est bienvenu quand on s'est donné le mal de réaliser un véritable livre pédagogique. Et là, on voit bien la. Voilà, euh, je, je pense que c'est une, une des réponses parce que l'article scientifique, finalement, il euh, y a eu tout un travail de fait depuis 20 ans. Euh, les ressources éducatives, libres ça fait également 20 ans. La euh, Open Cursoir a fêté ses 20 ans au mois d'avril. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que du 3 décembre, on va fêter les 10 ans de l'Open Education Consortium. Hein, et donc, c'est voilà, les, les UNT, par exemple, qui ont déjà un certain nombre Et effectivement, il y a encore certainement des choses à faire. C'est pour ça qu'on est tous là et intéressés par, par cette présentation. Alors, euh, Mickaël Le Barbier euh, demande s'il y aura une transcription du chat. C'est vrai que vous avez tellement discuté là. Oui, la... oui et je, suis, je suis preneur aussi d'ailleurs. <rire> Ça m'intéresse parce que je ne peux pas tout. Je suis en train de regarder, mais je n'arrive pas à tout, euh, euh, tout. Il faut savoir que toute personne qui s'inscrit sur Livestorm peut, peut toujours retourner. On peut même s'inscrire après pour, revoir, pour voir un webinaire. Et il y a beaucoup de gens qui revoient le webinaire par la suite. Euh, et il apparaît toujours le chat. Vous pouvez le sélectionner en retournant voir le, les vidéos. Vous aurez également accès au chat, aux questions. Euh, je ne sais plus, mais voilà. Euh, C'est euh, déjà une pratique un peu acquise d'aller revoir des webinaires après tout. Voilà. Euh, Laure Delru, qui, que je salue parce qu'elle est de l'USCD de l'Université de, de Lille, la description du micro-contenu pour indexation et réutilisation ultérieure fait-elle bien partie de la conception du contenu lui-même Si oui, quels sont les formats de métadonnées recommandés dans les prérequis techniques alors Moi, j'ai vu qu'il y avait Touzen, Mme Touzaine, Madame Touzaine, qui était là avec nous. qui pourrait peut-être répondre alors, parce que c'est une question très précise et intéressante. Oui, très précise. Je pense qu'elle est précisée dans le vidéo. Est-ce que tu sais y répondre ou on laisse Juliette euh, Non, par contre, je pense qu'il enfin, faut regarder. Enfin, je, je, je peux regarder là en, en même temps qu'on échange. Mais sur le, en fait, sur le lien du projet Punchy, l'appel enfin, en fait à, à contribution, euh, la, la fondation UNT, hein, qui est l'UNT enfin, en fait qui, qui, euh, qui porte le projet, a fait un guide du concepteur euh, dans lequel ces éléments-là sont, sont, sont, sont précisés. Je pense que, que c'est plus dans les métadonnées, à mon sens, hein, que ces, ces éléments-là sont, sont, sont présents. Euh, L'idée étant vraiment en tout cas, que la ressource euh, voilà, s'adapte aux pratiques qui sont euh, celles des, des métadonnées ou, euh, utilisées en tout cas par les unités. Par, par les Ce des métadonnées qui, qui utilisées. Mais après, voilà, c'est là encore sur, sur la question des langages euh, très précises. De faire une erreur. Alors, je précise que Alexandre Incali, qui a eu la bonne idée après que j'ai partagé euh, vite fait justement le, le petit extrait de l'AEF, oui. qui a eu la bonne idée de nous mettre en relation et de te proposer d'intervenir, donc euh, du coup, Alexandre, et de Montréal, oui. il complète tout ce qu'on dit au fur et à mesure avec des sources. <rire> Donc voilà. il y a, un mais très utile, on va Voilà, donc, il y a, voilà, donc Alexandre, voilà, Alexandre, il y a un fichier qui s'appelle « Guide d'auteur euh, enfin « Accompagnement aux auteurs » pour le projet Punchy, qui est, qui est disponible sur, le, sur un site de Science Conf euh, dans lequel donc, il y a ce vocabulaire qui est décrit, euh, et qui décrit précisément, très précisément vraiment les, les livrables euh, avec les, les formats euh, notamment qu'il faut, euh, qu faut respecter. Sinon, Farah, est-il envisageable de créer des rel communes entre différentes universités qui ne sont pas forcément dans un même pays Je ne vois pas ce qui peut potentiellement s'y si, si, si, si, si opposer. Après, c'est plus des questions de, de, de volonté de collaborer à, à plusieurs. Enfin, là nous, c'est vrai que dans les appels qu'on a lancés, on, on, on raisonne par rapport à la France. Donc, C'est vrai qu'on est sur une logique franco-française mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire à une échelle française. Alors après, c'est tout pareil. On a déjà des questions de culture, du partage et du travail à plusieurs sur les mêmes ressources. Enfin, il faut déjà arriver à se mettre d'accord sur ces conférences de consensus au sein de collègues qui sont dans une communauté française ou dans des sociétés savantes françaises. En rajoutant effectivement un dialogue avec des communautés étrangères, ça peut simplement complexifier le processus. Mais en soi, je ne vois pas ce qui peut, ce qu peut empêcher. C'est la même... En fait, ce que je vous ai présenté, ça peut tout voilà, à fait élargir une collaboration internationale. Oui, alors, euh, sur cette question, en effet, euh, le financement public français ne pas en général à des universités étrangères qui doivent trouver leur, leur propre moyen, moyen de financer. Alors, financer quoi, souvent, c'est bah, les ingénieurs pédagogiques euh, qui vont aider à rendre une ressource qui était soit orale, soit écrite. Ils vont l'aider à devenir numérique, en fait, à, à, soit par un scénario, soit par une vidéo, un ensemble cohérent, etc. Donc c'est à ça que ça, servent les, les, les financements. Et enfin, ça me fait aussi penser à ce que tu présentais des UNT quand justement elles ont réfléchi à ces questions pour que les, les les ressources éducatives libres soient les mieux utilisées euh, possibles et réutilisables, il faut décontextualiser. C'est-à-dire que l'enseignant doit penser en amont à ne pas citer une marque française, euh, enfin éviter de citer une marque française et donner une société, euh, un nom de société, euh, lambda, euh, que chacun pourra s'approprier finalement. En disant, tu vois, moi, la première société... Euh, une société qui produit des automobiles plutôt que de dire Renault, Peugeot en France, alors que ça peut n'avoir aucun. Non. Voilà, aucun. Enfin, être illogique dans notre pays de parler de, de choses très françaises. Quoi. Donc, c'est, il faut décontextualiser au maximum. Pour ça, il faut y penser à l'avance. C'est un peu tout le fruit du travail des UNT, je pense, de la production, de le rappeler. Avant de, mettre, avant de produire des résultats. Et, et là, en tout cas, ce qui est intéressant par, le, par rapport à ce format des micro-contenus, euh, et, et notamment aussi par rapport au format technique de lh 5 p qui est un standard qui, qui a l'air, en tout cas, d'être très interopérable. C'est ça aussi, le, sur la partie technique, qui est, qui est intéressant. Euh, comme, en fait, on fait dialoguer les, les différents lauréats de, de, de l'appel d'éducation, parce qu'il y, y en a 19 euh, plus 15, donc, en fait, mais nous, on en, on en suit 19. Ça a été présenté collectivement et en fait, ça, ça a fait écho chez plein d'autres. Ce qui veut dire que leur modèle est en train d'être repris par plein d'autres établissements qui ne sont pas forcément dans le projet punchy au départ, mais dans les, des, aussi dans des réseaux d'écoles d'ingénieurs. Donc là, l'exemple que j'ai montré l'aéronautique en fait, c'est super. Ce n'est pas, pas une université, c'est une école supérieure. Donc on voit que c'est quelque chose qui manifestement parle à pas mal de gens. Et encore une fois, le guide d'auteur qu'ils ont produit, il y a encore une fois le lien dans de ma présentation, mais vous le trouvez assez facilement sur le web. Il cadre les choses et il y a toute l'expérience de derrière de les unités de ont par rapport à ça. Et pour l'instant, chaque fois qu'il le présente, ça commence à faire des petits. Quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait être dans d'autres contextes. Euh, euh... Abdelvahou, au de Google, demande si la question de la certification du processus de qualité a été posée pour faciliter le choix des enseignants, classer, prioriser les ressources. Alors, ça, ça c'est vraiment l'objectif. Le, le, le, enfin, dans les pistes hein, que j'ai évoquées, c'est vraiment euh, dans le, le, le rôle des conférences de consensus. C'est-à-dire que, justement, dans, dans ces conférences de consensus, hein, il y a vraiment l'idée... Alors, il n'y a pas forcément une labellisation euh, formalisée de, écrite, euh, c'est ça la question, mis euh, un label, pour l'instant il n'y a, a, bon, a, a pas de label qui a été proposé par rapport à ça, mais euh, l'idée c'est bien que la société savante étant associée à cette conférence de consensus, euh, le rôle de la conférence de consensus c'est ça, hein, c'est vraiment de dire euh, on, on fait le choix, et on, on vérifie que les contenus qui vont être proposés, les activités qui sont proposées dans cette conscience éducative mutualisée, sont bien des contenus de référence d'une discipline dans, un, dans un, un domaine donné. Et c'est ça qui, quelque est une sorte d'assurance qualité, si on, si, on, si on dit autrement. Voilà. Mais ça ne va pas jusqu'à une labellisation. Alors pourquoi pas hein Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va déboucher là-dessus en fin de projet, mais on pourrait tout à fait imaginer. Euh, les, enfin, voilà, je sais que la mais c'est. C'est toujours très compliqué parce que quand on essaie de, de, trop, de trop formaliser les choses, après il y a tellement de, de cas particuliers, de critères qui dépendent de, de, de culture disciplinaire de, euh, et de savoir disciplinaire précis, euh, ça ne sera pas forcément simple d'aller au-delà de cette, cette concertation qui, qui, qui, qui associe les, les conférences des sociétés il ouais, euh, y a plusieurs projets euh, intéressants sur l'intelligence artificielle aussi par récurrence pour, aller, pour aller -être aider en tout cas à trouver ressources euh, et à aller peut-être plus loin de qui sont par des universités par exemple françaises pour aller au-delà la bibliothèque B9 euh, mais qui n'est pas toujours donc, très facile euh, pas si facile que ça euh, d'accès euh, on, est là, on est là pour tout se réfléchir ensemble, c'est l'objet de nos réunions mensuelles. Mmh. Et, et donc, Colin de la Higuera, qui a dû partir, qui a intervenu pour le ministère de l'Éducation nationale et qui porte, porte la chair UNESCO. une oui, euh, la gestion s'éducative de l'Éducation artificielle travaille activement sur ces questions très près du, du terrain et de la mentalité des enseignants. Hein. Comment est-ce facilite en fait l'accès. Bon, il y a déjà eu divers projets, mais ça peut encore euh, tout ces... euh, En France, il y a l'équipe. Et je vois aussi, je salue Patrice Tiaillet qui était là et qui était un des initiateurs de l'Anatomie en Instax. Ça se rapproche des projets d'hybridation en licence sport, du sport. Et lui, il l'a mis sur YouTube, toutes ses ressources en Et c'est aussi comme ça qu'elle trouve leur Anatomie, des ressources de qualité certifiées avec le label de l'Université de Loin. Euh, Voilà, C'est quelque chose qui plaît euh, énormément aux enseignants et aux étudiants. Voilà. Euh, alors, nickel, pour les licences, on ne comprend rien. Dans le LL, les grands instituts de recherche français ont créé les licences qui marchent en droit français, Cécile, et presque personne ne les connaît, elles les même sur www.cd.fr. Au niveau européen, il y a une sorte de d'entre deux visas. Euh, alors, euh, je peux répondre deux secondes, Luc, d'abord. Oui, oui, vas-y. Mais c'est sur, euh, sur le point juridique, c'est toi qui est un peu plus à l'aise que moi. Oui, alors Cécile, c'est vrai que c'est une essence reconnue, mais plutôt pour les jeux d'open data, et pas directement pour la question des ressources des femmes. Euh, Comment on disait avec Luc, si on est là et si on en est encore à, à discuter c'est parce que, parce que ça ne va pas encore, il y a des entre-deux, il y a des Donc euh, Tant que, au niveau du droit de la propriété intellectuelle, les licences créatives communes ne sont pas reconnues en droit français, il y a cette licence c'est-ci qui, qui ne correspond pas très bien à ce que fait. Plus contenu pédagogique, euh, c'est vrai. Voilà, ce constat est tout à fait juste. Euh, au niveau européen, bah, disons qu'il y a la directive copyright qui ne va pas non plus dans le sens euh, des licences libres, bien au contraire, et même pour l'éducation, il y a des restrictions énormes, à l'exception pédagogique, qui, je leur rappelle, est payée. C'est en utilisant les ressources éducatives libres, finalement, moi, je tout parce que l'auteur a donné son consentement. Encore faut-il qu'ils comprenne tout ça, quoi, tout ce dont on parle mais, euh, mais ça permet un peu de... D'aller au-delà parce qu'il me semble que même les boucles sont visées à la lettre, à la directive copyright, et ben on ne pourrait rien faire en éducation sortie des, des, des API de, de l'éducation nationale, par exemple, je pense, qui sont vraiment des tunnels pour aller consulter des ressources et qui donc, sont assez cachés. Hein. Voilà. Donc, non, ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de gens qui sont battus, qui continuent à se battre hein, au sein de Cogunia, par exemple, euh, et sans succès pour le moment. Olivier Perlot, ces ressources et les UNT proposent des REL ou des ressources ah, C'est vraiment des, des REL. Hein. Alors, il y a, il y a effectivement des, également, enfin, dans le portail, en fait, si vous allez sur le portail, hein, vous avez également des des guides, des tutoriels qui sont des ressources de formation, ou des webinaires qui ont été faits sur, sur le sujet. Mais ce sont bien, bien sûr, hein, elles s'appuient sur les, les catalogues des UNT, qui ne sont que des, des, des RL, et, et sur le, les, les MOOCs de la plateforme FUNMOOC, euh, qui sont tous en, en accès ouvert. Alors la, la seule nuance, c'est que les MOOCs de FUNMOOC ne sont pas totalement ouverts au sens où on ne peut pas les modifier. L'accès est ouvert, par contre la modification n'est pas possible parce qu'il faut être euh, auteur pour pouvoir le faire. Euh, par contre, on a, euh, voilà, surtout ce qui, qui est géré par les UNT, bien sûr, c'est quelque chose qui est, euh, qui est dans les hein, parce que c'est vraiment le rôle des UNT de, de, de faire ça. Par, euh, parmi nous, et depuis un an qu'on se rencontre, hein, pas mal de, de, de fans de considèrent que ce que les UNT, ne sont pas des vraies ressources éducatives libres, parce qu'on ne peut pas les réutiliser il y a pas, ça, ça dépend, Ça dépend, ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Mais j'avais fait un, un extrait, et d'ailleurs ça répond aussi à la question précédente de Michael Le euh, J'avais fait faire, hein, il y a en, en 2018, hein, euh, un extrait du de de, enfin, de jeu de ressources des UNT et elles étaient pour sous licence Creative Commons, donc utilisation massive et depuis plus 10 ans, hein, depuis 15 ans par les universités du mathématique française des licences Creative Commons, euh, ce qui prouve aussi que dans plein de ministères, elles sont très utilisées sans être reconnues par le droit. Hein, donc, voilà, c'est intéressant. Et en revanche, souvent, euh, les auteurs interdisent la réutilisation des... Oui. C est, c est, effectivement, c'est là, là où il y a une nuance à apporter, c'est que le, nous, nous on leur fixe un cadre en fait, hein, dans le conventionnement qu'on a avec elles euh, on leur fixe un cadre, hein, c'est dans la convention, euh, c euh, donc c'est les licences soit ccc by ncsa, euh, soit ccc by sa, c'est les deux qu'on leur demande d'utiliser de, de, en, en priorité. Voilà. Après on sait très bien que euh, certaines UNT sont est, est fermées, euh, non modifiable effectivement. Donc, euh, voilà, on ne peut pas dire que c'est totalement homogène, même si euh, certaines respectent à la lettre, comme le MIT respecte à la lettre, l'UH le respecte à la lettre, voilà, donc, euh, on a des unités qui sont effectivement très, très, très engagées par rapport à ça, et d'autres qui, euh, voilà, qui sont ouvertes plus ou moins. Donc, par exemple, en santé et sport, typiquement, ben, la branche santé est très fermée, par contre la branche sport est ouverte voilà, On a en droit, ça qui est assez croustillant, Évidemment, l'unité de droit, elle, c'est la plus fermée. Enfin, c'est celle qui est complètement. Enfin d'ailleurs, qui est sortie du de, de, de, de, de, de, de, de, réseau de l'association Université Numérique hein, qui, euh, qui, qui regroupait toutes les unités. Ils sont sortis parce qu'elles bon, ont un modèle en fait, qui est un modèle, en fait, un modèle plus numérique, hein, qui est un modèle plutôt orienté sur la formation continue, avec des, des accès payants. Enfin, voilà, des, Alors, on a les deux dernières questions parce qu'on approche de la fin, hein, donc euh, tout, tout est bien, oh, on est dans le bon timing. Euh, Alexandre Incarline les données euh, hétérogènes, hein, qui travaille sur les données ouvertes et liées pour le référencement des REL dans le MLR. Est-ce que toi tu courant de certaines initiatives, autres que celles peut-être de Colin, qui sont peut-être aidés On va être un ordinateur là, qui fait énormément de monde. En fait, ce n'est pas mon ordinateur, mais c'est parce qu'il y a une ventilation qui est juste à côté de moi et je pense que ce que vous entendez, en fait, c'est... Ah ouais. elle a fait Je suis désolé. Alors, chez nous, en fait, le seul travail qui est fait sur ce... enfin, en tout cas, qui est suivi par le ministère, c'est celui de... sur le moteur d'indexation sous numérique, En fait, qui est un moteur qui moissonne en fait REL et qui est fait notamment par Johan Coleman. Si tu, que tu connais bien. Euh, sauf que là on est dans une période où le, le site du ministère est en, en refonte, enfin, il y a une nouvelle version qui est sortie, euh, ce moteur n'a pas été réintégré. Voilà. C'est un moissonnage qui se fait euh, sur la base du euh, protocole et, euh, et qui s'appuie sur, euh, sur, sur, sur également la version française euh, ça, toujours un truc quand on parle. Learning, ouais, object, meta de, de ressources, de métadonnées, fin de description des données, qui est le... Est le suplum. le, le suplum, voilà, suplum FR. Une version FR du, du supplum. Euh, voilà. Par contre, on a plus, c'est vrai qu'on a plus cette visibilité sur les travaux qui étaient menés par d'autres experts qui ne sont plus en fait dans notre équipe, qui travaillaient aussi sur les, les liens, euh, enfin, les vraiment la question des normes et sur les liens avec les organismes euh, de certification qui travaillent sur ça donc ça c'est vrai qu'on a perdu ce lien euh, parce qu'on a plus de personnes spécialisées là dedans ouais et, et comme enfin, Colin dit que c'est un peu l'Alta Vista, euh, oui. cette façon-là il faut renouveler le modèle et c'est volontiers pour un projet euh, là-dessus mais ce sera pas moi il y a des projets à faire pour, pour, pour, pour réfléchir à, à la façon de Voilà, avant, on avait, on avait un expert dans la, dans la cellule NICNES, donc avant, avant celle du collège, qui, euh, qui, était, qui, qui suivait tous les processus, notamment au niveau de l'AFNOR, là-dessus, et qui, euh, qui n'est plus chez nous. Et euh, du coup, ben, c'est vrai que c'est un peu. Euh, les UMT ne m'en parlent pas beaucoup. Donc je, je, je sais qu'elles étaient associées à ces travaux, mais là aussi, j'ai l'impression que le, le lien a, a été un peu rompu Donc c'est un peu. Euh, Allez, mes dernières questions. Donc, voilà. il, y a, il, y a des, il y a des choses à faire parce que là, on a eu souvent des, ces questions-là qui revenaient euh, durant... Oui, je pense qu'il faut, il faut refaire des liens. Là, il y a vraiment, manifestement, des gens qui travaillent, mais qui ne se parlent plus. Et il faut absolument, nous les premiers, qu'on fasse ce lien. Mais, euh, voilà. et, bah, donc, euh, et Barbara, Barbara Classe, qui est une membre active, une actrice active de l'Université de Genève, qui nous demande « Quelles leçons peut-on tirer de l'expérience des Learning Objects des années 2000 ?» Pour les ressources éducatives enfin, Je me demande si ça ne concerne pas à nouveau euh, directement euh, ce qu'on vient d'évoquer. Ah, pour moi, les derniers objets c'est enfin, c'est ce qu'on dit dans l'introduction euh, du, du, euh, du dossier de la revue DMS. Hein. On a dit finalement que le prolongement des derniers au c'est quelque part ce qui se passe effectivement avec les, avec les RL. Hein. C'est-à-dire que les RL finalement sont une, une sorte de version ouverte euh, de, de, ces, de ces objets euh, d'apprentissage, hein, qui, qui s'appelait autrement euh, avant, mais qui, qui, sont, qui ont très bien effectivement, je suis d'accord avec vous, sur le fait qu'on est dans la même, euh, dans la même dynamique. Euh, certainement, voilà, ce qui, ce qui est venu par-dessus, c'est cette euh, culture libre, open, qui, euh, qui a fait que ça s'appelle, euh, ça, ça a changé de nom, mais on est bien. Euh, c'est exactement la remarque que m'avait fait Monique-Bastien bon, quand j'avais. Euh, quand on avait soumis le, le projet de dossier à la revue, on nous avait dit mais euh, essayez déjà de nous positionner par rapport à ce qui existait avant et me dire voilà, il Il y a des, y a des, des choses, des choses qui existent maintenant qui n'existaient pas avant et qui sont vraiment extrêmement, à mon avis, rapides et porteuses à mettre en place. Voilà. Et, et donc là, en, en réalisant ça, parce que donc, ça fait longtemps aussi qu'on n'avait pas fait le lien, il, il, il, il y a sûrement quelque chose à faire d'intéressant. Là dessus euh, voilà. Mais bon, ça, ça, ça inclut d'autres dimensions, enfin, ça s'est enrichi, hein. a... enrichi. Ça s'est enrichi, ça s'est multiplié. Enfin, voilà, on est en avance. et Si on revient voilà, notamment sur les questions de médiation dont je parlais tout à l'heure, c'est clair que je pense qu'on coche beaucoup plus de dimensions qui se sont, qui se sont ajoutées. C'est un... voilà, ce que dit Alexandre, c'est-à-dire qu'on a effectivement, mais on est, on est dans une culture web de zéro, enfin, il y a cette dimension participative etc., qui est certainement plus forte, et puis le, le poids qui est donné à, à celui qui utilise, qui a en plus la capacité à modifier la ressource. Euh, un... oui, oui, en fait, il y, a, il y a plein de choses à faire, donc merci, c'était extrêmement intéressant de voir ben, là de, comment utiliser les ressources comment, enfin, tout ce que tu as présenté, euh, oui, était passionnant, vous pourrez le revoir, on regrette juste la, le, le bruit de... fond on n'apprend que on -en des erreurs donc là aussi, je, attention à la mode, on a quand même très bien entendu, on a très bien entendu. On Voilà, merci pour tout, euh, Luc. Euh, merci oui, à tous d'être restés jusqu'à maintenant, vous êtes encore 32, en tout il y a eu 58 personnes prétentes, 144 inscrits, il y a 1000 personnes qui ont reçu les informations. On se retrouvera au mois de janvier, puisque c'est toujours le dernier jeudi du mois et on va, on va arrêter entre Noël et le jour de l'an. Oui. Voilà. Mais, euh, on retrouve en janvier, avec déjà, j'ai les trois premiers mois euh, pris donc je vous les invitations pour les trois premiers webinaires. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, euh, du 23 au 25 mai euh, à Nantes, la pour la première fois, Open Education Global, global, global, pas francophone, mais aussi francophone, euh, à l'Université de Nantes. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. Litt, au revoir, à tous. Merci. Merci.